Ouais, bah c'est la suite de notre aventure. Let's go à l'épisode final. Hé, hey, la vieille, t'as vu Je suis là. Je suis de retour. Je sens leur présence. Daruk, Bobossa, Revali, Mifa. Il y a cent ans, je me suis battu moi aussi. Nous nous sommes tous battus, mais je n'ai pas pu les protéger. Vous êtes tous liés par le même but. Il est temps de rejoindre la princesse Zelda et de porter au fléau-ganon le coup final tant qu'il est affaibli. Mais non, on se taire dans le château des Donc là, on va récupérer la lance de Mifa. Link. Quoi, Link. Quoi? Qu'est-ce que t'as encore? Link. Je t'ai observé. Tu as triomphé de ouais. tous les obstacles sur ton chemin. Oh Ruta. J'ai ma... compris, c'est les DLC, enfin! Exlo de prodige. Pourquoi je fais ça? Non, T'es pas ma mère, déjà? Bon, oh, on s'en bat les couilles du marteau. Regarde, dans le gros, là. Pouf! Le diabétique. Oh, what the fuck! Oh, what the fuck! C'est le pouvoir des gros! Ah, c'est le pouvoir. Oh, c'était quoi ça Vas-y, on fait Bah, c'est pas drôle. 22, c'est tout. Mais plus la merde, t'as lancé un la con. Oui, non, mais à la base, je voulais les faire, les DLC. Mais qu'une Kingdom, il est arrivé trop vite. Donc, on les fera pas. Là, on va se faire de la bouffe. Parce que j'ai plus de bouffe. Les autres ombres de merde, là, elles m'ont Elles m'ont pris toute ma bouffe. Plus 10 cœurs jaunes. Ah, mais c'est bien ça, 10 cœurs jaunes. Non, on a plus rien de cuisinable, ah, on peut y aller. T'as pas cuisiné avec du sel Faut aller cuisiner avec du sel un copain. Ah ouais, ça fait un cœur en plus. GG kaki, trop fort. Oui, je voulais voir les tenues, parce que là, j'ai trop de tenues. Il faut que je me décide de quoi mettre. On va mettre ça. mais bon, j'ai choisi mes tenues. Je vais sauver rules désormais. Ah mais j'ai presque plus d'endurance. Ah bah je suis mort. C'est la fin. Toi, je te prends. Toi, t'as pas le choix. Allez, tu te calmes. Tu te calmes ou ça va mal se passer. Et bah, ça va mal se passer. De toute façon, on va sûrement escalader plein de montagnes et tout. Et viens là, cheval. Et bon, allez. Dada sur mon bidet. Attends, euh, c'est où qu'il faut aller. Ok. Attends quoi Ah non, mais parce que j'ai pas le bon machin. Ils m'ont remis les DLC de con, là. Ah, mais non, mais là, il y a du caca, du ganon. Le ganon qui a fait caca partout. En plus, là, c'était de l'eau bien boueuse là. Il la grosse diarrhée, la grosse chiasse. La chasse Sarah, s'il s'est explosé le fion. Voilà, attention le cheval. Hop là, trop fort, haha. T'es le meilleur, mon ref. Ah par contre, là, je peux pas passer, je suis bloqué. Oh là là, je suis bloqué, il y avait une chiasse intersidérale là, Ganon Ou ça se passe comment euh, Ganon, il s'est explosé le fion là. Littéralement, enfin, on peut pas faire plus littéral. Terme d'explosage de fion. Non, mais là-bas, il y a des portes et tout, j'aime pas les portes, on va passer par là, c'est plus simple. Mais va, va, On remonte la cascade, connard Voilà, remonter Hop là, tout prévu. Je pourrais te tuer si je voulais. Mais à part utiliser mes armes, qu'est-ce que ça ferait Bah, rien du tout. Voilà. Oh merde, celui du dessus j'avais pas prévu Quoi, comment ça il m'a fait exploser Quoi, comment ça j'explose je, partout Rêve toi connard Voilà Ouais mais lui là celui qui est en l'air là il est trop fort Du coup j'ai perdu Mifa pour rien là c'est ça Comment ça, pourquoi il y a du caca partout là Je sais pas, j'ai paniqué Parfait, tout était prévu Salut mon rêve, comment ça va On remonte comme ça, voilà Non, lâche Ah merde. Je suis dans le caca, hein. je suis dans le caca. On va retourner là-bas. C'est par là, normalement, le chemin normal. Mais il a, il a, il a, il a chié sur le chemin Qu'est-ce que tu fais là, toi s'en fout, flèche de glace, c'est pas important. Mais fais -moi que moi pas de ce caca-là. Hop là, trop fort. Je comprends pas ce que je fais, mais... Bah voilà, regardez. Ça te dérule, voyez Mais vas-y, va te faire foutre, toi. Mais bon, je suis pas là pour, euh, pour m'amuser non plus. Contre qui j'ai galéré, c'est celui de l'eau et l'électricité. Sinon, après, j'ai jamais vraiment galéré. Bon, tout à l'heure, il y, y a le machin de feu qui m'a défoncé ma race trois fois, mais il arrêtait pas de fuir aussi, il trichait. Oh, on est dans la salle du, oui. du trésor. Link. Oh, elle oui. me parle encore. Oh. Link Oui, quoi Mon pouvoir se tarit. Oh non, il se tarit. Je ne peux plus le retenir. Oh, bah, on est arrivé juste à temps, faut croire. Pardon. Bah, c'est pas grave. Oh! Oh là là, il, il fait tout péter. Oh là! Oh, qu'est-ce que je crois Oh! Oh! Oh là là. Juste attends. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce gros machin? Ah! Oh, euh, ça a duré 100 ans, euh, mais c'était à la minute près. Il est temps de voir si je suis digne de porter ce bonnet ou pas. Grosse araignée là. Oh là là. Ganon le fléau. Oh là là. Ah oui, let's go Ah oui, toute notre aventure là Tout ce qu'on a fait là, tout notre long périple il va enfin servir Il va, oh, Let's go une fois. Ouais, faut vaincre Let's go notre périple qui va Toute notre aventure, tout ça Oh là là, on a vaincu On a fait On a tellement parcouru de choses Tout ça pour... Let's go Let's go On va enfin pouvoir gagner contre Gano Oh, j'en ai les larmes aux yeux Oh là là là Waouh, trop bien. Wow, en plus, on est en train d'exploser le château. Et voilà. C'est bon, on a gagné. Même pas besoin de combattre. Trop facile. Oh là là. Oh, on est en train de le détruire. Let's go, on a gagné. Ouais. T'es tout Quoi, je me suis cassé le cul pendant 20 heures là pour ça Pour le mettre midlife mais tous les boss, je les ai mis mid life en 2 minutes. C'est quoi Tu te fous de ma gueule En plus, là, on est en mode expert, donc il va regagner ses PV. Tout ça pour ça, là, vraiment On se fout de ma gueule, on se fout de ma gueule, très bien. Donc là, tout ce que j'ai fait avant, ça ne servait à rien. C'est presque ce que j'ai compris. Très bien. En plus, j'ai plus Mifa. Bah, vas-y, commence direct, toi. Quoi J'ai esquivé Tu crois que j'ai pas esquivé pas. Je vais te faire esquiver, moi, tu vas voir. Il a mis du feu partout, là. Mais bon, fais pas chier. Ouais, ça j'aurais pu le contrer facilement, c'est pas faux. La prochaine fois, j'éviterai de faire des conneries. Hop là, trop fort, t'as vu moi, un esquive de super loin. Et pouf, pouf, pouf. Quoi Non, non, mais c'est cassé déjà. Oh là là. Et en plus, j'ai plus d'épée, fais chier. Bah si, j'ai ça, mais ça, ça va bientôt se casser aussi. On a que des armes à deux mains pour le combat final. Qu'est-ce que tu fais toi Il revient là toi. Il revient là toi. Qu'est-ce qu'il fout, lui Il fout Il fout. Eh merde, merde, merde Eh merde, eh merde j'ai loupé mon coup Ouais, c'est le combat final Mais là, on est mort Parce que j'ai fait de la merde J'ai fait de la merde à la fin, j'avais plus d'énergie Bah oui, mais merde, mais j'avais mon arc à la main Non, mais c'est fait chier, tiens, aussi Pouf Qu'est-ce qu'on va faire Mais ah bon, vas-y, les flèches, c'est explosives. Vas-y, la seconde phase, voilà Oh là là là là Hop là je suppose le, la cimetière elle va se casser avant, bah ouais Quoi Ah ouais il m'a one shot carrément Bon bah il m'a one shot Ah je m'en fous des cinématiques. cinématique J'ai trois à passer là des cinématiques il ne va pas croire. Oui il ne va pas croire je sais Je crois ce que je veux déjà, hein T'es pas mon père Quoi Comment ça je l'ai pas renvoyé Ça va rien du tout ces flèches de con Thierry m'a dit que de la merde Paf Paf, paf Quoi Ah non On utilise ça, tu reviens là Mais oh, voilà Voilà, il est mort, on a gagné Trop fort Le combat le plus glorieux, glorieux du jeu C'était là, la, la meilleure des victoires on a gagné et eh, eh. plus de vie. T'es finito mon ref. Ah lui aussi il commence à exploser c'est bon. Il explose du caca partout. Oh il explose en tout violet. Oh une grosse explosion. La vidéo sur le truc de fin, sur le combat de fin elle va durer 5 minutes. Temps d'aller au château. Ah ouais non merde. Oh, on est là. Oh c'est bro la fin du jeu. Ganon. Ganon. Ganon. Depuis longtemps. Notre éternel ennemi. Il est la ouais. flamme du mal et de la haine. maintes oh. fois étouffés. Toujours ravivé. Gros cochon. Ganon. Créature maléfique. Voici l'arc de lumière dont l'état oh. déchire les ténèbres du mal. Je le remets entre tes mains. Oh. J'ignore à quel point tu as pu retrouver tes souvenirs et tes forces de jadis. Mais je crois en toi crois en uh, moi. Le cheval. Je sais qu'il ne faillira jamais. D'accord. Donc c'est ça le boss final là. D'accord. Ah faut l'attaquer vite. Mais tu te fais. On s'en fiche, on y va à pied, c'est plus rapide. Prie. Tarde pas. Oui bah écoute. Ah, attention. Hop, hop. Et voilà. Trop fort. C'est ça votre fameux boss là Viens là, connard. Mais il est où, connard J'ai pas de cheval Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas, lui D'ailleurs, t'es qui, toi T'es qui, toi Pourquoi j'ai un cheval Hop là. Il est trop grand, ce gros. là Ah, voilà. Trop fort. Je suis le Euro 2 il Hyrule. On va attendre ici. Hein. Ouais. Oh là là, sous son gros bidon. Et voilà, trop fort. Oh là là, mais c'est... Oh, il est compliqué ce combat de fin. Hein. Ah, il a tué mon cheval. Oh, le vilain. Eh ouais, let's go, on a fini. C'était compliqué, hein. il a tué mon cheval à la fin. Mais je... c'était pas mon cheval en vrai. Je sais pas c'était qui. Je sais pas ce qu'il foutait là. C'est un imposteur le cheval. Oh, let's go, on a libéré Zelda. Elle va nous donner un pouvoir, elle aussi. Et moi, je suis venu pour les bénéfices. Hein. Oh là là, la lumière. Wow. Il s'envole, ça dit il est parti. Il s'en va vers d'autres cieux. Incroyable. Il fait. Ferme ta gueule. Oh, la Triforce. Let's go, on la voit enfin. Un max de lampe torche. C'est fini. C'est vrai qu'il aurait pu faire ça plutôt. Un battre Ganon, terminé. Est-ce que tu te souviens de moi Non, je sais pas qui t'es et j'en ai rien à la foutre. Moi, je fait mon boulot. Oh là là, j'ai les trois vêtements principaux là. Dommage, j'ai pas pu garder mon voile de femme, mais bon, je devais, ch je devais choisir. Un scaphandre dans la tenue n'a aucun sens. <rire> oui. Et c'est un super casque pour me protéger de Ganon, parce que j'avais peur de Ganondorf. Et pour ça. Et bah ben voilà, on a gagné. Et les piafs, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, je les ai défoncés les piafs. J'ai pris deux heures, mais il y avait 40 minutes où j'étais pas dans le village piaf, où je faisais autre chose. J'étais à Coco et quoi en train de faire de la merde avec des poules. Regardez-moi ce joli, joli généré que là. Le yonobo Tout ça pour rien, pour enlever la moitié de sa vie, c'est tout. Bah c'est mieux que rien, j'ai envie de dire. Mais non, j'ai pris. J'ai pris quoi? Attends, attendez, je calcule. Demain Zora 2 plus 4 avec euh, le village Piaf en tout. Et 6 plus 6, 12. J'ai fait 12 heures. 12 heures de. 12 heures qui m'ont servi à rien. C'est ça là? J'ai joué pendant 12 heures pour rien. 12 heures pour enlever la moitié de sa vie quoi. Après, c'est sûr, j'aurais pas battu avec les armes de merde que j'avais au début. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. J'ai pas réussi à tuer un Linel. Oh là là. Ouais. Ah non? Je croyais que c'était une cinématique quand on avait terminé le 100%, ça. Mais non, c'est une autre cinématique quand on a terminé le 100%. Ok. Ok. Et là, ils nous regardent tous. Et regardez-les. Eh, les nuls, ils sont tous morts. Et bouh. Eh, ils sont tous tout pourris, là, tout nuls. Ils sont tous perdus. Et, Et voilà. Allez, on va continuer. On a une petite étoile, là, maintenant. Attendez, je, euh... je vais faire un truc dans le jeu. Ouais, j'ai enlevé la Switch. Là, j'avance un petit peu dans l'aventure, mais je trouve que je joue plus rapidement quand je suis, euh... quand je suis en mode portable. Et juste je, je regarde un truc là vite fait. Oh non, il y, y a des cochons là. Ouf, j'ai tué les cochons. Cool. Attendez, c'est bon. Je pense que j'ai assez joué là. Vous avez Trop fort ou quoi Mais bon, on a fini. En plus, je suis trop bégé comme ça. Ah là là. Incroyable, incroyable. Ouais, mais c'est chiant. Il faut trouver des super coeurs antiques là. C'est super rare là. C'est pénible. Donc, ouais, j'ai un peu dupliqué ça. Mais chut. Ça, j'ai n'ai pas dupliqué par contre. Je crois. Peut-être que si en fait, si. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai joué un petit peu quand j'ai pris la, la Switch, là. Mais je, je joue un peu plus vite en mode portable, c'est pour ça.